Salut, Salut. <rire> bon, alors, je parle là-dedans dans l'espèce le, de petite moutmout puis après je te le passe. Euh, donc là, moi ce qui m'intéresse c'est de parler donc, de votre, de votre asso, c'est une association C'est quoi en fait C'est une association, donc ça s'appelle Ludosport Paris, ouais. euh, ça existe à Paris depuis 4 ans maintenant quasiment. On est dans la quatrième année. Euh, en fait c'est basé sur un sport qui a été inventé en Italie il y a 12 ans, ouais. le Ludosport, mm -hmm. euh, qui est un sport de combat basé du coup sur le sabre laser. Mais on est d'accord. Les, les, les maîtres italiens qui ont créé ce sport en fait se sont demandé ce qui se passerait si le sabre laser existait dans la vraie vie. C'est-à-dire, pas besoin d'armer ses coups, on a juste besoin de touches. Et ils sont allés voir différents maîtres d'arts martiaux pour un peu savoir bon, comment on pourrait adapter le kendo, les scrims, qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc. Et à partir de là, ils ont commencé à codifier des formes. Il y a maintenant 9 formes, ouais. de... qu'on appelle des styles, et, euh... et du coup on progresse dans notre apprentissage au travers de ces différentes formes. Donc on a un sac de base, forme 1, forme 2, donc la forme 1 qui est très proche du kendo, à deux mains, où c'est assez défensif, on contrôle, on contrôle un peu ce qui se passe et on temporise ouais, le ouais. combat. Une forme 2 un peu plus explosif, très basée sur les scrim. on est à une main, on se base sur des mouvements très, euh, très basés sur les scrims. Et ensuite, on a ce qu'on appelle la forme y Ouais. Où en fait, on montre un peu un panel pendant un an de tout ce qui va se faire dans les autres styles. Et ensuite, les élèves choisissent ce qu'ils veulent préférer faire, de la Forme 3, de la Forme 4, Forme 5, et il, y en a, il y en a différentes. Il y a même du euh, double sabre. Ouais. Et, de, et combattre avec euh, un sabre dans chaque main. Et juste, la règle, c'est pour pouvoir euh, permettre une équité sportive, c'est que ceux qui se battent en ces conditions ont des lames un peu plus courtes. D'accord. Que genre euh, genre Kizashi quoi, hein, comme dans les vrais. Euh, tu t'es pas présenté, excuse-moi, oui. je t'ai pas laissé te présenter, pas de souci. Bah... on vous appellera, parce que vous n'avez pas cramé au soleil. <rire> <rire> euh, moi c'est Madiane, euh, je suis instructeur de l'udosport ouais. euh, depuis euh, maintenant deux ans. Ouais. Et, euh, et je tiens des classes euh, tous les dimanches euh, de, de, de cette pratique et puis dans l'association. Tu faisais des arts martiaux avant pas du tout, pas du tout. Donc il tout... n'y a pas besoin forcément d'avoir une base à martiaux pour venir pratiquer ça Pas du tout, et, euh, et même c'est presque mieux parce qu'on a une base vierge sur laquelle on peut travailler. Euh, on a souvent des élèves aussi qui ont fait d'autres choses avant, ouais. et qui des fois viennent nous expliquer, bah « Tiens, moi j'ai fait euh, de l'escrime et on fait ça comme ça. » puis du coup, ça permet aussi de réfléchir sur cette technique, « Tiens, pourquoi nous on fait ça de telle façon ouais, ?» ouais, ouais. Ça permet aussi d'avoir plein d'apports, donc c'est super intéressant. On va, le, on va lancer le combat et puis on va passer nous de l'autre côté. On va okay. continuer l'interview. Donc du coup là, euh, ce que j'ai tenu à faire, c'est qu'il y a une demoiselle euh, qui, euh, qui combatte. Oui. Tout le monde peut combattre, tout le monde peut pratiquer ce sport. Exactement, il euh, n'y a pas de restrictions. Euh, nous on prend, euh, les groupes adultes sont à partir de 16 ans. Euh, en dessous de 16 ans, c'est des classes spéciales enfants. Pourquoi Parce que sur les enfants, on interdit les coups euh, orientés sur la tête. Pour des raisons de, de sécurité, à partir de 16 ans, on peut on peut effectivement plus se le permettre. Euh, donc voilà, mais effectivement euh, c'est mixte et même les compétitions sont mixtes euh, donc il n'y a, a pas de souci parce que comme dit, euh, la question n'est pas de, de force mais vraiment de technique ouais. donc il n'y a pas de désavantage particulier à, à être une femme et à pratiquer ce sport Il y a, y a des règles, c'est quoi Un point par touche, en fonction de l'endroit où je touche je vais marquer plus de points il y a un KO, un genre de hippon Alors, euh, c'est intéressant, en fait il y a plusieurs types de touches il y a des touches en dessous des coudes et en dessous des genoux donc si on touche l'avant-bras, la main, ou en dessous des genoux, et c'est ce qu'on appelle un « i ». Quand on est touché en « i », ce qu'on doit faire, c'est ouvrir sa garde. C'est-à-dire, si on a notre sabre vers notre adversaire, il doit passer pendant un temps vers le côté, en dehors de nous et de notre adversaire. Ce qui donne un avantage à l'autre pour essayer de nous toucher. Le deuxième type de touche, c'est ce qu'on appelle un « o ». Donc c'est tout le reste, c'est au-dessus de la tête, ou le corps, ou au-dessus des, euh, des coudes et des genoux. Et là, par contre, c'est une touche qui compte comme un point. Et du coup, là, à la fin, ça met fin à l'assaut quand il y a un haut. Et ensuite, on se remet au centre et on repart sur un autre assaut. Et généralement, en tournant, on commence des phases de poules avec trois assauts gagnants. Ensuite, plus ça évolue, plus on augmente le nombre d'assauts pour remporter le match. On peut terminer en neuf assauts gagnants pour terminer les compétitions. Au niveau du matériel, c'est un matériel qui est bien spécifique. Je vois qu'il n'y a pas forcément de matériel de protection autre que les mains, on va en parler. Oui. Euh, tu peux un peu nous décrire le matériel et puis éventuellement ben, le coût et comment on peut se procurer ce matériel, est-ce qu'on peut, pourquoi, quand on est débutant, se euh, le faire prêter par une assos, puis ensuite investir, enfin toutes ces choses-là. Alors, euh, au niveau du matériel, euh, quoi qu'il arrive, nous, nous avons des sabres que nous fournissons à tous nos élèves. Donc, si on veut s'inscrire, pratiquer, etc., quoi qu'il arrive, il n'y a pas de questions à se poser sur le, sur le sabre, parce que nous le prêtons. Après, généralement, au bout d'un an, deux ans de pratique, on a envie d'avoir son propre sabre, ses propres customisations. Son identité. Voilà, exactement. <rire> exactement. Euh, au niveau des sabres, on a un, un règlement de validation. Euh, qui est géré euh, directement en Italie euh, par notre fédération internationale Ah oui, on fait pas n'importe quoi alors Exactement, coup. parce que euh, si on a un sabre euh, qui n'est pas aux normes il se peut que la batterie ne supporte pas des chocs. On a des sabres en fait qui sont où la batterie et tous les éléments électroniques sont contenus dans une coque en plastique. Donc il y a quand même des éléments électroniques donc exactement. les sabres s'allument alors. Les sabres s'allument on doit ils doivent s'allumer en compétition. Donc là on est deux jours on les voit pas voilà mais... Exactement, okay. les sabres doivent s'allumer en compétition et doivent avoir du son aussi pour aider les arbitres à voir à mieux entendre ce qui se passe parce qu'il y a des sons lorsque le sabre subit un impact. Voilà exactement donc ça permet aussi d'aider à juger euh, ce qu'il se passe et les sabres aussi changent de couleur au moment des touches. Ah oui, donc euh, oui c'est même plus que les, les, les sabres qui étaient vendus, euh, euh, les réplicas qui étaient vendus ne changent pas de couleur en fait quand on, quand on touche hein, voilà, les, voilà. les anciens répliques. Voilà exactement. Donc il y a quand même une évolution de ce côté là. Il y a une évolution de ce côté là et on a une liste de sabres et de fournisseurs autorisés qui ont fourni leur modèle pour dire voilà euh, on fournit le modèle, nous on vérifie euh, s'il est conforme aux réglementations, s'il n'y a pas de risque à l'utiliser et du coup le sabre est utilisé. Pour les lames par contre c'est un standard euh, propre à notre fédération donc euh, il n'y a qu'elle qui peut fournir ces lames parce que c'est des lames un peu plus souples et avec un tips aussi, un euh, bout euh, tout en haut qui euh, est sécurisé ouais. qui permettent en fait de ne pas se faire mal, en fait le pire que vous pouvez avoir euh, même si vous êtes frappé très fort, c'est ce qu'on appelle un gibolo, donc c'est une espèce de petite marque ouais, petit ça, ça, ça, ouais. ça part en bout de quelques heures. Donc il n'y a pas de danger avec ces lames et ça en nous puis, pas de la broderie quoi, hein. on est là pour aussi un petit peu se mettre sur la tête. Euh, oui mais on n'a pas besoin de force. Donc, euh, donc finalement il y a très peu de choses et c'est pour ça qu'on n'a pas de protection, hormis les gants, parce qu'effectivement il y a beaucoup de coups qui vont être portés sur les mains. Il n'y a pas de protection particulière parce que le but c'est aussi d'apprendre à nos élèves à bien maîtriser leurs coups, à être technique, à bien exécuter les choses parce que finalement, il n'y a que la touche qui compte, on est sur un sabre laser, on n'a pas besoin d'armée pour, euh, pour trancher comme on peut avoir ça au Kendo. Là, une petite touche et bah, l'adversaire a théoriquement sa main ou son membre coupé. La question qui tue, ça coûte combien un sabre comme ça Alors, euh, un sabre comme ça, on part sur des prix de base à 300 euros. Ouais, oui, ça va, c'est raisonnable. Avec, euh, avec la lame. Donc on donc il y a, y a les gants et le sabre à acheter. Voilà, il y a les gants le sabre et aussi des tenues réglementaires de rang. Ah d'accord, euh, ah, oui d'accord. Ophélie a un rang euh, du coup euh, d'Iniziato ouais. qui du coup lui donne une sous-tunique taupe avec une ceinture et euh, Alexandre lui est un académico, donc le rang au-dessus. Euh, Toi tu étais en rouge Voilà, alors moi je suis en rouge donc je suis aussi un académico. En fait les, les novitios, ceux qui démarrent ont une tunique en euh, un t-shirt noir avec le pantalon classique, le pantalon ne change pas. Euh, ensuite quand on passe euh, initiato, au bout d'un an et demi environ, euh, on passe en tunique taupe, ce qu'on voit, qu voit à l'image. Et, euh, et quand on passe académico, là on a différentes couleurs, on a orange, euh, rouge, euh, vert et euh, jaune. Et enfin il y a une autre tunique qui est celle de maître de style. Quand on a vraiment été à fond dans un style et qu'on est déclaré apte à enseigner à d'autres instructeurs, c'est une tunique violette. Mmh. Du coup, voilà, on a un rang très précis, et des tuniques et des codes. Et même sur les ceintures, on a, on a des rangs, les instructeurs ont des tresses et, euh, et on a des petites bagues pour représenter nos différents rangs. Ok. okay. Bah écoute, moi ce que je te propose c'est de te jeter dans l'arène. Très bien. Je vais, je vais me déplacer la caméra et je vais aller te filmer de l'autre côté. Ok, D'accord